Nous allons étudier l'anatomie du cristallin. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive. Troisièmement, anatomie macroscopique. Quatrièmement, la nutrition. Et enfin, une conclusion. Introduction. Le cristallin est une lentille biconvexe aplati en avant, dont les faces antérieures et postérieures se réunissent à l'équateur. Elle est entourée d'une capsule reliée au corps ciliaire par la zone de d'usine. Il est avasculaire, non énervé et transparent. Il est formé du centre à la périphérie par le noyau embryonnaire, le noyau fœtal, le noyau adulte, le cortex, la cristalloïde ou la capsule cristalline, la zonule de zine. Dans la cataracte, on voit bien une perte totale ou partielle de la transparence du cristallin. Deuxièmement, anatomie descriptive. Commençons par une généralité. Le cristallin, il pèse environ 200 mg. Ses dimensions chez les adulte, adultes, elles sont, pour le diamètre frontal, est de 10 mm. Le diamètre antérieur postérieur est de 4 mm. Le rayon de courbure antérieur est de 10 mm. Or, le rayon de courbure postérieur est de 6 mm. Avec l'augmentation, le rayon de courbure antérieur passe à 6 mm et le postérieur il passe à 5,5 mm. Pour l'indice du cristallin, elle est d'environ 1,40. Concernant la puissance du cristallin, elle est égale à 21 dioptres dans l'air et de 17 dioptres dans l'eau. L'élasticité du cristallin conditionne l'accommodation. Elle diminue avec l'âge et entraîne la diminution de l'acuité visuelle, ce qu'on appelle la presbytie. Concernant le rapport du cristallin, se font en avant avec l'iris, qui est percé en son centre par la pupule. Plus en avant, la chambre antérieure et la cornée. En postérieur, se font avec le vitre par l'hyaluite antérieure. Il existe une adhérence forte et circulaire à la face postérieure du cristallin, le ligament de vigueur, puis un espace virtuel intrazonulaire par le canal de Hanover. En dehors, l'équateur du cristallin répond à la zonule de Zim. Troisièmement, anatomie macroscopique. La capsule cristallinienne, c'est une membrane élastique et solide épaisse de 13 micromètres en avant et de 4 micromètres en arrière. Elle donne insertion aux fibres onulaires de part et d'autre de l'équateur en formant la lame onulaire. Concernant les onules de c'est un ensemble de fibres radiaires de forme triangulaire à son externe qui naît sur le corps ciliaire et s'insère au niveau des faces antérieures et postérieures et de l'équateur. L'espace comprise entre ces fibres s'appelle le canal de petit. Concernant les rapports, en avant se font avec la limite postérieure de la chambre postérieure, en arrière avec l'ialuite antérieur, entre zonules et et vitré c'est l'espace de anneau en dehors c'est le corps ciliaire en dedans c'est l'équateur du cristallin quatrièmement la nutrition du cristallin le cristallin c'est un tissu exclusivement épithélial et avasculaire la nutrition est assurée par l'humeur aqueuse il y a un lien étroit entre la composition de l'humeur aqueuse et les propriétés du cristallin, le métabolisme cristallinien. En conclusion, le cristallin, c'est une lentille transparente biconvexe située en arrière de l'iris. Elle est maintenue en place par des ligaments dont l'ensemble forme la zonule d'usine. Elle est avasculaire, et elle est constituée de plusieurs couches, à savoir le noyau, le cortex, la capsule, le cristallin est élastique sous l'action du muscle ciliaire. Il voit se modifier ses courbures. Cette élasticité diminue avec l'âge. C'est un dioptre optique de 21 degrés.